Ce dont on se souvient maintenant. En fait le principal, moi je m'en souviens de rien. Oui, ce qui frappe l'opinion, c'est. Ah puis alors les grèves, quoi, les, les grèves tournantes et le malaise social. Alors ça, est-ce que pour vous, c'est un point négatif ou un point positif À quel sens, point négatif Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ben, C'est toujours pareil, c'est toujours la faiblesse du gouvernement, à mon avis, qui, qui est la cause de tout ça. Il a pas de doute. C'est qui qui dit grève. Qu'est-ce qui en supporte les conséquences des grèves C'est l'ouvrier. Bien sûr, on dit, le gars, mais hey, regardez mes mains, regardez mon pouce. Regardez un petit peu comme je suis arrangé. Euh, j'ai 60 ans, je suis encore obligé de travailler. Puis la retraite, elle n'est pas encore pour demain. Alors, devant tous ces trucs-là, le gars, qui a, ben, il se met en colère. Et puis il dit, je fais grève, j'ai que ce moyen-là. Il a que ce moyen-là, le gars, de faire la grève. Il ne peut pas aller se battre avec le patron, non. Il dit, on veut pas me donner de quoi manger. Je manque que de quoi manger, de quoi pas être comme ça mes gosses soient, gardez mes godasses, elles sont même pas bons, ben... alors là on peut qu'approuver ces, ces gens qui, se... par exemple moi j'estime que ces gens en ce moment, ils font la grève, mais ils font la grève pour moi aussi. Et tout à l'heure vous posiez la question, et tout, même, même celui qui utilise le chemin de fer ou le métro, voire l'EDF, le, comprend très bien la situation et n'a pas de raison d'en vouloir un envoyé. Ça, ça qu'il y a une solidarité finalement est hein, normal. Sur, les, sur les revendications. C'est bon, bon. exact.